Au signe des bois, au signe des sauvages, sauvage. Apprends-moi ton langage, apprends-moi à parler, et dis-moi la manière comment il faut t'aimer. Apprends-moi ton langage, apprends-moi à parler, et dis-moi la manière. Il faut aimer, il faut être sincère Auprès de sa maîtresse Il faut être sincère Auprès de sa maîtresse Il faut aller la voir le soir après souper Lui dire ma chère amie Je suis ton bien-aimé Il faut aller la voir le soir après souper Lui dire ma chère amie je suis combien aimé, la belle combien de fois j'ai frappé à ta porte, la belle combien de fois j'ai frappé à ta porte. La porte est toujours close pour t'y moquer de moi, vous en aimez un autre. la mes affaire. Il est plus beau, plus riche et plus galant que vous. Ses amours m'y transportent. Je l'aimerai toujours. Il est Adieu garçon bon drôle, attends garçon volage, adieu garçon bon drôle, tu as eu mon cœur en gage, à présent tu t'en vas en bas.